Bonjour Bon, certains me connaissent que depuis peu grâce à Tsu et un grand merci à lui. Bon, vous me connaissez sûrement pour mes vidéos gaming, du coup, mais malheureusement, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui sort un peu du contexte parce que je me sens un peu obligé de la faire. Sinon, bah, vous venez à peine de me connaître et ça sera déjà bientôt la fin de notre histoire d'amour. Je pense que déjà beaucoup d'entre vous sont au courant, mais je vais vous donner mon opinion et quand même revenir sur ce qui a été dit. Bon, pour ceux qui en ont pas du tout entendu parler, qu'est-ce que l'article 13 L'article 13 est une loi qui est été voté par l'Union Européenne visant à protéger et renforcer le contrôle des œuvres qui possèdent des droits d'auteur. Donc sur le papier, cette loi semble correcte et ne devrait pas déranger grand monde, étant donné qu'elle protège la créativité de chacun et que personne ne pourra utiliser la création des autres sans avoir une autorisation au préalable. Seulement, comme vous le savez, YouTube a déjà un bot qui s'occupe de ce problème appelé Content ID. Malheureusement, cette loi 13, comme elle est formulée, dit que chaque site est responsable de ce qui est partagé sur sa plateforme, de ce fait, YouTube et les autres sites devraient filtrer le contenu protégé. En gros, on n'aurait pas le droit de poster une vidéo avec des images, vidéos, musique, citations, marques et concepts qui nous appartiennent pas. Même les mêmes et toutes les choses qui circulent sur internet qui ne sont pas créées directement par nous ne seront plus autorisées sur les réseaux. Par exemple, pour le cas de ma chaîne, je ne pourrais même plus parler ni jouer à des jeux vidéo sans l'accord du créateur du jeu vidéo. Et une fois que j'aurai eu l'accord de ce créateur, je devrais l'envoyer à YouTube que YouTube me réponde pour ensuite poster ma vidéo. Et ensuite, ma vidéo pourrait sortir et comme vous pouvez le comprendre, si YouTube doit faire ça avec chaque chaîne, bah c'est impossible. Ok Google, qui est la PDG de YouTube Il y a aussi Suzanne Wojci... Oh là là Il y a aussi Suzanne Wojsinki. Bon... J'ai pas réussi à le dire correctement, mais c'est pas grave. La patronne de YouTube qui a clairement dit qu'avec leurs 400 heures de vidéos publiées par minute, cela était clairement impossible pour la plateforme. Et le bot existant ne suffirait pas pour couvrir toutes les demandes de la nouvelle loi. Bon, maintenant on va parler de concret, qu'est-ce qui va se passer si cette loi passe Ne pouvant pas se tenir à cette loi, YouTube a répondu. Selon YouTube, la seule solution serait de bloquer la quasi-totalité des vidéos YouTube ainsi que les chaînes en Europe. C'est bien radical, oui, mais c'est comme ça, YouTube ne peut pas faire autrement. De plus, les autres grands sites seraient impactés comme Insta, Facebook, enfin tous les sites que vous avez l'habitude d'utiliser, où vous pouvez créer partager des choses, seraient plus accessibles. Et tous ceux qui me disent, bon, go sur Dailymotion, go sur Vimeo Bah non, c'est impossible car la loi européenne, c'est la loi européenne. Tout le monde sera impacté par cette loi, même Vimeo et Dailymotion. Il y a aussi d'autres articles qui ont été votés sur lesquels je ne vais pas rentrer vraiment en détail, mais par exemple l'article 11 qui menace un site comme Wikipédia. Donc vous pouvez dire adieu à la triche pour faire vos petits exposés et vos recherches qui sont tellement simples grâce à cet outil. On n'en parle pas assez sur YouTube, mais tous les auto-entrepreneurs ou même grosses entreprises liées de près comme de loin à l'audiovisuel ou au net seront impactés par cette solution radicale. Et même d'autres grandes entreprises qui ne sont pas liées au net, vu le nombre de pubs et de solutions marketing diffusées sur le net, le système économique de ces entreprises et même de la France prendrait un grand coup. Bon, assez parlé de problèmes, on va aborder les solutions car la loi a été votée mais n'a toujours pas été écrite. Le but serait alors de jouer sur les mots pour que les différents sites internet puissent s'adapter à cette réforme. Pour cela, vous pouvez agir de différentes façons. La première façon, c'est YouTube en personne qui a carrément appelé les créateurs à créer des vidéos sur le sujet et c'est bien pour ça que je le fais alors que c'est pas trop mon domaine ce genre de vidéo. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter ou les autres réseaux sociaux avec le hashtag save your internet que YouTube lui-même a mis en avant. Sur internet, une pétition est aussi disponible Cela prend 5 minutes à faire Donc faites-la bien et défendez internet Ça coûte vraiment rien De plus, vous pouvez partager cette pétition sur les réseaux sociaux Et même à votre entourage Même vos parents qui sont pas forcément concernés directement par le sujet Mais ça aura un tel impact sur l'Europe Que ça peut leur sembler intéressant Et important si vous leur expliquez bien Vous pouvez aussi appeler directement le Parlement Il y a normalement le numéro qui va s'afficher directement à l'écran Et je le mettrai aussi dans la description mais si vous utilisez cette technique, vous avez une chose à faire, c'est de rester poli pour que votre message passe et que ça ne remette pas la crédibilité du sujet en question. Voilà, grâce à ces 3-4 petits gestes que vous pouvez faire, à vous de jouer. Déjà, beaucoup de youtubeurs ont réagi ou fait des vidéos pour défendre notre Internet. Donc, osez, prenez votre micro, prenez votre clavier, mais faites quelque chose pour défendre Internet. Que ça vous touche de près comme de loin, Internet et Youtube sont des plateformes d'échange, de savoir, de divertissement et de découverte immense. Alors que ça soit par passe-temps, par passion ou par intérêt professionnel Internet doit être sauvé des dégâts de cette loi Même si cela ne vous touche pas directement Nous ne voulons pas être surveillés et restreints dans notre partage Donc agissez, mobilisez-vous avec les solutions que je vous ai données. Agissez avant que nous perdions tout Car Internet a permis des choses formidables Et on aimerait tous que ça soit le début de son existence et non la fin Voilà, j'ai tout dit N'hésitez pas à vous, documenter vous aussi et à corriger en description les erreurs que j'ai pu faire et restez positif car on a encore une chance et le plus beau dans cette histoire c'est que aujourd'hui on est tous unis pour sauver internet. Attendez, ne partez pas, j'ai trois petits trucs à vous dire. Déjà, je tenais à m'excuser pour les pops dans la vidéo. Donc c'est les petits moments où vous entendez un petit peu les p qui sont un peu plus forts dans le micro comme s'il y avait un souffle dedans. Je suis désolé pour ça. Je m'en suis rendu compte qu'au montage et c'était un peu trop tard. Deuxièmement, j'ai pas pu vous dire mais YouTube m'a envoyé un mail et a envoyé un mail à tous les créateurs que je vais vous afficher tout de suite à l'écran et que vous pourrez retrouver sur mon Twitter. D'ailleurs, je vous invite à aller me follow sur Twitter. Je retweet souvent des informations par rapport à la loi 13 et même, vous pouvez venir me parler en privé, me poser des questions ou quoi que ce soit qui soit en rapport avec mes vidéos ou autres. Bref, sur ce, gros bisous